c'est la couture qui est y est. bonjour à tout le monde bon je fais cette vidéo matinale bon c'est vrai qu'il est pas si tôt que ça euh... c'est pour apporter une confirmation à certains d'entre vous vous avez Beaucoup de choses que vous avez commencé à faire. Et pour certains d'entre vous, ça fait 15 ans que tu, que tu essayes. Tu essayes. Tu essayes. Tu essayes. En fait, tu es fatigué d'essayer. Donc, bonjour les rois et les reines. Donc, Dieu m'a envoyé ce matin. Donc, j'ai été envoyé ce matin pour te dire que. Tout ce que tu as fait depuis c'est en train de se résumer maintenant écoutez bien tu as fait on t'es croqué tu as fait tu as tu es parti avec les hommes ils ont pris ton argent tu as même mis ton argent à la banque après la banque a fermé tu es parti dans un pays de, tu as fait, fait trois pays euh, euh, à chaque fois que tu parles dans un pays comme ça là tu pars, tu essaies, tu dépenses ton argent. Tu as dépensé combien de millions pour aller dans le pays là Tu arrives là-bas, ça ne donne pas. Tu rentres. En fait, tu es sous le point de te fatiguer. Bonjour les rois et les reines. Ceux qui sont nouveaux sur ma page, c'est la reine Jocelyne. Ne m'appelez pas Jocelyne. On n'a pas, pas mangé des patates ensemble, s'il vous plaît. Ok. Donc, premièrement, si tu écoutes ça, tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard l'œuvre de ta tête que c'est le hasard. Il n'y a pas le hasard dans la vie. Deuxièmement. Espérance, écris sur le numéro WhatsApp. On va te répondre. Tu as compris, non? Mm -hmm. Espérance, tu écris sur WhatsApp. On va t'envoyer le numéro de la personne qui est... Bonjour, Anatole. On va t'envoyer le numéro de la personne qui est sur... Qui est sur Libre... Libre... Libreville. Vous ne tombez pas sur cette vidéo par hasard. Je veux que vous puissiez cliquer, que ça clique. Que ce que je vois, so ouais, Anatole, c'est comment toi, non Que ça clique dans votre tête que ce que je voyais souvent dans mon cœur, là, je savais que dans ma famille, je ne serais pas le pauvre. C'est le moment. Écoutez-moi bien. C'est le montant donc, maintenant, là, voilà, trois semaines dans 2021, 22, pardon. Ceux qui sont déjà sauté dans l'affaire qui pas, est en train de se passer, là, c'est dans l'énergie, c'est dans l'atmosphère. Le Seigneur a dit dans Joël chapitre 2, que quand le temps va venir, je vais déverser mon esprit sur toute chair. Même les coqs sont ouin, voilà, Nathan, non. Je fais, c'est vrai que c'est marrant, mais bon. J'ai remarqué que même chaque animal dans cette cour a sa, a sa personnalité. Écoutez, oh Seigneur, je prie que tu leur permettes de comprendre ce que je suis en train de leur dire. J'ai reçu un jeune homme ici hier, il a une chambre de 25 000. On le menace, il reste demande de partir, on le menace. Oh. Dès que j'entre ici hier, je le vois, je dis, waouh, le charisme que le gars a sur lui. Après, il me dit, je vais faire comment Je n'ai même pas l'argent pour partir. Je n'ai même pas. Non. Oh. J'ai dit, wow. Papa, tu t'es vu. Est-ce que tu vois ce que je vois en toi, là Il dit, c'est vrai, je sais ça, mais vous savez quoi Sauter. Vous êtes trop conditionné par votre, votre tête et votre entourage. Sauter. Ce n'est pas la parole positive, je fais de la motivation. Je vous dis qui vous êtes. Grâce divine, ne venez pas vous plaindre de cela que vous avez écrit sur WhatsApp. J'ai 1266 messages non lus. Vous parlez de quoi Écrivez encore. Vous ne, connaissez pas, vous ne connaissez pas comment chercher votre truc. Vous croyez, non, je vais écrire la première fois. Elle va se mettre là-bas me parler. Elle va tout faire pour moi. Hein je n'ai presque plus de vie. Parce que sur lesquels non, je vais, je vais m'assurer que je vais servir, servir les gens. Donc si quelqu'un me se plaindre, « toi, tu finis de te plaindre tu pars, pardon. Ceux qui ont compris, ils ont compris. Ils on m'ont dit, soyez patient. »« Soyez patient. » Ce matin, je vais essayer d'éponger. Donc si vous m'avez payé la consultation en ligne, ce matin, je ne prends pas de consultation physique. Je vais éponger. J'ai mon rendez-vous, où je pars à 11h. Et puis euh, en après-midi, je, je prends la ligne de la route pour Yaoundé. Donc ceux qui payent pour Yaoundé, je vous mets dans un groupe. Quand je vais arriver, je, vais vous, je crois que je vais vous recevoir tous dans une même pièce. Et puis je verrai. Parce que j'ai des directives du Saint-Esprit. Je veux que vous puissiez voir... Regardez, voilà 2022. On a fait trois semaines. Il reste 49 semaines. Ça, c'est mon année. Je vais devenir milliardaire. Je vous ai, il y a des directs que j'ai fait souvent je vous ai monté mes finances l'année passée. montrer ça une fois en, jan en janvier 2021 j'ai une application dans laquelle j'enregistrais mes finances j'avais eu rentré d'argent 208 000. et dans les 208 000 là mon coaching parce que je faisais du coaching simplement avant bonjour à tout le monde j'avais 58 francs pour mon coaching et je reconnais que le mois là je ne payais pas ma dîme février 2021 j'ai reçu le mois de janvier j'avais 58 000 le mois de février j'ai eu 203 000 Alors je sortais d'un truc où on m'avait scroqué donc j'ai perdu tout mon argent, j'ai fait une dépression je suis tombé malade je me suis couché comme ça, là j'ai pris peut-être 3 mois Dieu m'a dit relève-toi voilà ça je, sais, je, peux... Attends, je, vais, je vais voir là on est en février février voilà ça j'ai pour rentrer d'argent en salaire 203 000 là j'ai commencé à payer ma dîme en février mars j'ai pour salaire 249 000 avril pas voilà le mois d'avril 1 million 000 alors que le mois d'avant voilà ça avril le mois d'avant 249 000. Dans le mois d'avril, j'ai eu en tout... Donc, revenu du mois. Janvier, 245 000. Tout, tout, totalement tout. Ce qu'on m'a donné et ce qu'on... Parce que les gens m'ont toujours donné l'argent. Parfois, il reste quelqu'un me regarde c'est moi, c'est il me donne l'argent. Donc, 245 000 qu'on m'a donné. Février, 462 000. Salaire et dons. Mars... 1 482000 dons et salaires. 1 482, 000, don, don et salaire, 1 482 Voici mai. Non, voici avril. 2 180 000. Et depuis ce moment-là, chaque mois, mes revenus ont toujours allé comme ça. Comme ça. Parce que je ne vais même pas vous dire ce que je me vous allez dire que. Et ça fait un an, hein, Je voulais vous montrer en fait. Ouais, Seigneur. Tu viens dans la publicité, tu viens dans le direct d'une sorcière. Comme on m'appelle souvent sorcière, là, ou d'une marabout pour dire que attention au fou marabout. que tu parles encore de toi-même. Bon. Écoutez, on est dans le moment où l'énergie n'a pas besoin de pour vous multiplier. Tu peux rester comme ça. Hier, j'ai reçu une jeune fille ici -là qui avait 100 000 francs. Elle disait qu'elle manquait 100 000 francs pour faire son, son business. Je lui ai dit, OK, quand tu as 20 000 achètes, quand tu as 20 000 achètes, le local que je louais l'année passée, en mars, je payais 25 000. Deux mois plus tard, j'ai pris un local que je louais à 90 000. Actuellement, j'ai tellement de bureaux que location et tout ça, là, par moi, je suis dans les peut-être 600 000. Hein. Locaux de ceci, locaux là-bas, locaux là-bas, ceci, c'est là. Écoutez, je vous prie, saisissez ce que je suis en train de vous donner là. Je vous révèle quelque chose par rapport à vous. Il y a une multiplication dans l'air. Les... Et ça va venir avec tes dons. Donc tu restes comme ça là, tu dis que ah moi, il ne prépare seulement. Moi, ma part là, je connais seulement parler aux gens comme je vous parle là. Je connais seulement parler comme je vous parle là. Maintenant, ce sera à vous de dire ok. Supposons que ce qu'elle dit est vrai. Supposons que je croie que ça, c'est mon année. Bonjour. Ah je, je vais prendre le power bank. Je vais charger mon téléphone. Oula, vous déchargez mon téléphone avec vos appels tous les jours. Hey Je peut t'appeler 50 fois. Une seule personne. Noël, euh, je crois que tu as une nouvelle sur la page aussi. Un choisi ne doit même pas travailler pour quelqu'un. C'est ça votre problème. C'est ça votre problème. Tu crois que quel bailleur, quel. Euh, Quelle. On appelle les gens là comment là Quelle entreprise va te payer. Quelle entreprise va te payer 10 millions de francs CFA le mois Quelle entreprise va te prendre en tant que salaire donc? Le mois, si tu as, tu as 100 000 le mois, ou bien tu, tu as euh, 1 000 euros ce mois, à la fin d'année, tu te retrouves à 20 000 euros le mois. Tu as vu ça quelque part. Ce sont tes dons qui vont se multiplier. Ce sont tes dons. Et vous avez des dons. Vous avez les dons. Mais vous ne faites pas confiance en l'esprit qui vous inspire. Les trucs que je vous les que je vous dis eu des célébrités, une de ceci. Je reste comme ça dans la nuit. Il me montre que fais comme ça, fait comme ça. Parfois, il reste quelque chose me prend. Je me conseille comment ça m'a composé. Les choses, je compose, je compose. Après, je dis qu'on va appeler ça que donne-moi ceci, donne-moi tout. Homme riche, ceci. Vous comprenez, non? Prenez la peine de, de laisser ce qui est à l'intérieur de vous. Est-ce que vous doutez de vous Vous ne vous connaissez pas Moi je suis seulement... Je vous dis souvent que moi là, comme je, je sors de Tunganville. J'ai grandi à Tungan. je suis né à Tungan. Pour ceux qui connaissent au Cameroun, Tungan c'est à Bafoussam. Maintenant... Je dire que tout, quelqu'un sera devant une Winfrey Elle va dire que... Uh, Jocelyne, um, where do you come from Je vais lui dire que I come from Tunganville. I come from Tunganville. Vous devez croire qu'une petite fille qui sort de New Bell, de New Bell, tu peux aussi faire quelque chose comme ça là jusqu'à les journalistes français viennent, ils disent que Madame vous avez fait comment pour faire la formule de ça, que Madame vous avez fait comment pour, que wow vous, vous, vous, vous faites des vêtements qui sont super. Arrêtez de vous sous-estimer. Et la fête, si là vous n'allez pas vous n'aurez pas besoin de demander l'avis de quelqu'un. Parce que les gens vont venir. Vos maris, vos femmes, vos tantes qui, qui, qui ils ont à travailler sur vous fatigués. Ne voulez pas que vous avanciez. Ah non, tu sais, laisse-moi tout ces trucs-là. Ah, oh, laisse ça. Il y a les gens que vous n'avez pas besoin de leur dire vos projets. Ne leur dites pas ce que vous avez l'intention de faire. Taisez-vous. On voit tu vends tes beignets. Ne dis pas que je vais ouvrir mon grand resto. Voilà le monsieur de Tchopayamou. On pas là-bas manger les beignets bouillis. Non Mathilde donc écoute, si tu ne comprends pas, dans, si tu fais deux minutes de ma part, tu ne comprends pas, parce que ce n'est pas pour toi. Voilà, non, moi je suis de ville, fier de l'être. N'importe quel plateau, je vais dire je que viens de ville. on va connaître ville à cause de moi. Maintenant je vous dis que ce que j'ai en moi Il y a ça en vous C'est pour ça que quand vous m'écoutez comme ça là Quelque chose fait en vous comme ça là Tes mains picotent, tes pieds picotent Ton corps tu n'arrives pas à tenir Parce que tu as trop tardé, tu as trop attendu Tu as 45 ans Tu es là tu as 45 ans Depuis que tu as 20 ans Tu connais qu'il y a quelque chose en toi Depuis que tu as 20 ans Annonce que ça c'est ton année. Écoutez bien. J'ai les gens qui me rencontrent, une semaine plus tard, ils reviennent que j'ai manifesté ça. Une semaine plus tard, on m'a donné ça. Regarde ce que j'ai eu. Une vie est venue ça samedi passé. Elle a pour le parfum, donne-moi tout que je vous dis chaque jour. Avec l'huile célébrité, avec lui l'attirance. Elle revient trois jours plus tard et me dit que voilà, euh, j'ai eu 600 000. Une petite fille de 24-25 ans. Ta chose ce qu'elle te dit, c'est à 5 heures qu'ils vont donner dans ton cœur. Tu as les visions, tu te vois en train de parler aux gens. Tu te vois en train de guérir les gens. Tu te vois en train de préparer les gens, viennent manger ta nourriture. Le président vient manger. Ça va, ça va se passer aujourd'hui. C'est l'année 6 Je vous dis que. Prenez ma parole. Comment dit que mark my word? Certains vous, vous avez de belles voix. Vous chantez, quand tu chantes comme ça, les gens disent, que oui Seigneur, je me sens transporté dans une autre dimension. On va entendre ta voix cette année. Ta voix là, on va entendre ça cette année. Je suis au Gabon en début février. Réservez déjà, vous payez vos consultations. Il ne veux pas arriver au Gabon, la consultation au Gabon c'est 30 000 francs. Il y en a parmi vous, on vous a vendu, on vous a... il y a des esprits qui vous ont possédé. Il y a des, des, des, des, des, des, des écorces, des herbes qu'on a fait en sorte de poudre. Donc, quand tu achètes les produits, il y en a qu'on te donne, tu bois, tu fais bouillir, tu bois. Ça nettoie l'intérieur, tout ce qu'on a déposé. Certains m'ont mis vous les poisons de nuit, on a déposé choses dans vous. Marie de nuit. Il y a des choses que vous devez vous débarrasser, donc quand tu te laves au sel, là, ça part. Maintenant, tu prends d'autres produits. Tu enlèves les poisons de nuit qu'on a mis dans ton rouge. Les choses là, en fait, eh, c'est genre quand tu veux travailler, tu travailles te, tu te un tu es fatigué. Tu es de bonne humeur, eh. Après, tu as son salaire. C'est comme si un truc te frappe. Ton humeur pas, tu es comme ça, là. On te dit, tu parles comme ça, là, tu veux un peu croire. Après, tu te rappelles d'une facture. Ça vient, ça casse ton humeur, pap, une fois. Développer la discipline. Règle numéro un, lave-toi avec le sel. Bon, si tu es nouveau sur ma page, la première fois que tu m'écoutes, prends le sel, tu mets dans l'eau, tu te laves avec chaque jour. Et tu pries sur ton eau, tu te laves avec. Mmh. Amen, Bella, si tu ne peux pas avoir les mégas pour m'écouter, pardon, quitte sur ma page. Investissez 30 000 francs chaque mois pour m'écouter. Vous allez voir. Vous allez voir, vous avez 500 000 le mois. Tu ne peux pas mettre 1000 francs dans ton téléphone pour m'écouter. Je suis en train de pleurer les méga. Et je n'ai pas, pas les méga. Il faut dépasser les niveaux. Dépasser certains niveaux. Je ne pas les méga de coup. Il faut grandir. Bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Tout ce que moi, c'est que vous sachiez que ça, c'est votre année. Ça, c'est votre année. On va vous connaître. Tu vas vendre tes albums. Tu vas ouvrir des succursales partout. Tu vas vendre. Et quand tu as laissé, ça dit que, depuis que je suis petite, on m'a toujours dit que mon étoile brille. L'année de ça est là. L'année là, c'est l'année-ci. C'est là. On m'a envoyé vous dire ça. Et c'est pour ceux qui vont croire. Celui qui ne veut pas croire, on ne te force pas. On ne te force pas. Tu vas seulement lire, tu vas confirmer le code. Voilà ta part, alors tu vas trouver le travail. tu un travail, on te paye 1500 euros. Est-ce qu'on peut te payer 10 000 euros le mois dans ton travail Ouvrez votre esprit s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui nous a donné le témoignage hier, ici, là. Que je, elle a fait comment, là? Elle disait qu'elle vend les beignets et qu'elle au moins, se fait 350 euros de bénéfice par jour. 350 euros. Avec les beignets, vous simplifiez parce que vous allez porter les grosses cavales dans les bureaux. Il y en a parmi vous, hein. On vous avait bloqué quand vous étiez petit. Je vous dis que votre année, c'est là. Vous avez les dons spirituels. Et les dons, là, devaient vous rendre célèbre. On vous a... Je m'a dit une chose. Commence à te laver avec le sel. Les papiers que tu as déposés à la pré préfecture depuis là, ils vont voir tes papiers. Cette semaine, c'est là tu vas voir. Parce que vous m'écoutez parce qu'il dit. Vous m'écoutez, vous me regardez, je ne suis pas à la télé. Je dis que j'ai des gens qui arrivent ici souvent. Hein. Il y a des gens qui viennent de Yaoundé ou bien de, je ne sais pas où, Souza, Konsamba. Elle dit que maman, je sais que je viens seulement pour que tu me touches. Comme tu me touches, ça, c'est bon. Que je ne veux pas beaucoup de choses. Ou bien prends un produit tu me donnes. C'est bon. Je sais que comme je parle, ça, ça va changer. Je dis que c'est bon. Voilà ce que je veux. Voilà ce que je veux. Lave-toi. Écris ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux de ta vie? Donc ton objectif, c'est seulement d'aller travailler quelque part. C'est tout ce que tu veux. C'est tout. 1500 euros le mois. Tu vas construire l'immeuble avec 1500 euros le mois. Tu vas acheter la Cayenne avec 1500 euros le mois. Tu t'es trompé d'objectif. Tu t'es trompé d'objectif. Je viens changer ça dans ta tête. Solembe, je vais mettre le fait tout là. où c'est quoi Donne-moi tout là sur le site aujourd'hui. Dieu donne tout. Même les enfants, ils donnent. Bonjour le roi Tchanga. Vous avez trop simplifié Dieu. Vous avez trop simplifié Dieu. Que je veux ça, mais est-ce que Dieu peut donner? Est-ce que Dieu peut donner? Une dame est venue de Yaoundé l'autre jour. Elle m'a dit qu'elle m'écoutait pour la première fois. Il n'y a rien de marché dans sa vie. Elle est venue à dépenser 70 000 ici. Elle me dit que les petits ouvertures, ouvertures, ouvertures. Si bien que la veille, on lui a donné les primes au boulot, primes de je ne sais quoi, quoi, quoi là. Vous, tout ça, vous allez arrêter de travailler pour les gens. Hein. Je vous donne maximum trois mois. J'ai une femme à Duba, là, elle m'appelle l'autre jour. Elle crie ce moi au téléphone. Que j'ai démissionné, j'ai démissionné. Je dis que si hey, tu démissionnes, tu es content. Elle dit que maman, j'ai démissionné, c'est fini. Je suis maintenant mon propre employé, employeur. Je, je, je, je, je, et quand je partais, j'ai dit à mon chef que je pars. Hein? Il m'a dit que tu veux quoi il va me, Comme je, je pars il va même me payer encore. Votre foi est trop faible. Vous avez des idées de business. Vous avez des idées de business. Hey. Vous attendez l'argent de quoi Bonjour, bonjour. Je vous dis que l'année 6 là. La tu vois quand tu arrives en Europe, je m'appelle quand j'étais en Europe, je voyais souvent les gens passer, c'est comme si j'avais deux classes de personnes. Il y avait les, les, les, les caissiers, les caissiers, les gens qui nettoient, qui parlent dans les entrepôts, 1500 maximum, 2000 le mois, 2000 euros. Et il y avait les docteurs, les comptables, c'est ceux-là que tu peux voir se permettre d'acheter les grosses maisons ou les Cayennes. L'année, si vous allez vous voir au-dessus des avocats et des docteurs, je vous dis que je pro prophétise, je ne suis pas ici là pour blaguer avec vous. Vous allez vous voir au-dessus de ces gens-là. Et ce que Dieu a été de faire cette année, hein, c'est la restauration. Je dis, l'autre jour, j'ai expliqué à une dame que si on devait te payer 50 000 chaque mois pendant 10 ans et qu'on ne t'avait pas payé, si en une, le, un mois, on te dit que en une journée, on va te donner tout ce qu'on devait te donner depuis les dix dernières années. Ça veut dire qu'on va te donner 500 000 fois 10. Ça fait 5 millions. En comptant seulement que c'est 500 000 années. Vous comprenez? Je vais enlever le trou où on vous a mis dans votre famille, là, quand tu ne rêves plus. Il y en a parmi vous, hein. On vous a mis dans les prisons spirituelles. Les prisons spirituelles. On fait, n'importe comment, tu ne te vois pas. Donc, dans le rêve du rêve, tu ne te vois pas. On a dit que non, tu ne te vois pas en train de briller. Tu ne te vois pas avec la voiture. Je déclare que vous allez acheter votre première voiture cette année. Et quand vous allez acheter la première voiture, cette année, vous allez acheter même trois autres voitures au nom puissant de Jésus. Lavez-vous sel, s'il vous plaît. Les parfums, là, ça arrive dans vos pays. Soyez seulement patient. Je vous ai dit que pour réserver vos parfums. payez en avance. Parce que pour faire les, les parfums, il y a certains parfums que je dois laisser pendant quelques jours. Je ne fais pas comme ça, je les ai prêts. Je fais, je dois laisser dans les herbes pour que ça prenne d'abord bien. Je fais ça avec des écorces et des herbes, des plantes naturelles. Parce que vous êtes fait de la nature. Vous êtes poussier, vous allez retourner dans la poussière. Les arbres sortent de la terre. Donc pour certains réservés, dès que ça arrive, on prend, on vous donne. Voilà. Faites-vous parler. Tu parles, tu dis que l'année ci. Si. Ouais. Ouais. Votre famille va voir, non? On va tellement insulté. Chaque fois que euh, tes enfants n'ont pas besoin de quelque chose. Voilà, Regardez y a là. Regardez là. Je vous dis que L'année-ci, c'est fini. C'est fini. Voyez seulement que la voiture, là, ça coûte combien? 15 000 euros. Hein? Certains d'entre vous, vous allez prendre la voiture neuve cette année. La voiture neuve Donc, tu parles, tu prends la clé. Brand new. Tu sens les chaises comme ça, là, tu fais. Mince. Hey, hey, hey. Oh, Seigneur. Chandarabo, Sakarabasha. Je prophétise sur vous l'abondance. Prenez l'huile d'olive. Mes huiles d'olive bénies, je suis en train de refaire mon stock. Il y a les huiles d'olive bénies que quand je vais vous envoyer là-bas, je vous avais dit qu'il y avait le tout pour masser le corps. Quand ça arrive, prenez-vous seulement besoin d'une goutte, mettez sur votre main. Tout ce que vous demandez là. Tout ce que vous demandez là. Vous parlez dessus. Vous mettez sur votre visage. Avec l'huile célébrité, vous mettez sur votre visage. Vous allez voir. Hi, people from the UK, je ne peux pas la tourner européenne, vous me forcez à venir en Europe vraiment, la fille de Chang, on a envoyé, oh. on a envoyé, donc si pas, il faut que tu renvoies, ton, on t'envoie le bordereau d'envoi, je crois qu'on a envoyé, voilà, bon laissez-moi et pas maintenant, maintenant mon travail, s'il vous plaît, si vous attendez une livraison, écrivez-moi écrivez à nouveau, Voilà, ton mari a reçu de bonnes nouvelles. Nous scellons son témoignage par le sang de Jésus. Je déclare que même aujourd'hui, là, quand vous êtes là, prenez de l'huile. Même si vous n'avez pas l'huile, prenez de l'huile d'arachide dans la cuisine, là. Prenez un peu dans votre main, vous parlez sur cette huile. Que je suis les instructions que tu as données à ta servante, à la reine Jocelyne Seigneur. Je parle sur cette huile, je déclare que tu représentes le Saint-Esprit. Tu mets sur toi. Cette année, non, aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui, je reçois l'abondance. Si quelqu'un vous doit de l'argent, appelez le nom de la personne. Que tchao pour donc boum je ne sais pas le nom de qui c'est. Jean Bosco. Rembourse-moi mes 2,5 millions. Jean Bosco va se n'importe où, parce il va se rappeler que oui. Yeah. Bah, mamie, euh, on avait les dépôts inattendus sur votre téléphone. Avec les dépôts inattendus sur vos téléphones. Ce que je vais faire, je vais, je sois devant une plateforme en ligne où je vais ouvrir les réservations en avance. Comme ça, là, si vous voyez assez de tout dans un pays, à Paris, je sais déjà que je vais venir à Paris. Il y a aussi du côté de Bordeaux. Ça, c'est sûr. L'Allemagne aussi, j'ai beaucoup de personnes là-bas qui demandent. Donc, euh, quand je vais venir, c'est là où j'ai beaucoup de demandes que je viens pour ne pas perdre mon temps. Parlez, vous appelez le nom de la personne. Vous mettez lui là sur vous. Si vous avez demandé le boulot, ceux qui cherchent le boulot depuis là, même quand vous avez dit que vraiment le boulot, vraiment, ça ne vous sert pas trop. Vous allez recevoir vos boulots. Maintenant, ceux qui ont leur business. Voilà ce qui m'intéresse. La réunion aussi, je pourrais bien venir. Prenez maintenant de l'eau. Vous parlez à l'eau là. Je te bénis maintenant. Au nom de Jésus. Vous prenez le sel, vous versez dans l'eau là un peu une pincée. Vous pouvez vous asperger un peu sur vos trucs là. Que ce ne soit pas les trucs qui vont périr avec de l'eau. Tu ne peux pas asperger ton l eau sur l'ordinateur quand même. Vous voyez un peu. Si c'est l'ordinateur, tu prends l'huile, plutôt que tu mets dessus. Tu fais un petit signe de croix avec l'huile. Vous déclarer que, toi la marchandise aussi. Parce qu'il y en a parmi vous, vous faites, les, vous êtes les représentants de certaines personnes et vous ne vendez pas. Les produits sont là-bas depuis, ça chaume, ça te regarde, tu le regardes allez vous dites que toi marchandise si tu vas sortir je te donne une semaine pour sortir et vous repostez maintenant les photos de ces marchandises là sur, sur votre sur votre euh, euh, sur votre WhatsApp mettez sur WhatsApp et Facebook partout je vous ai parlé de lui célébrité quand ça va venir dans vos pays prenez lui là, s'il vous, vous plaît voilà soyez bénis c'est ça, que dit à certaines personnes qui devaient vous consulter. Mais quand je me suis surlevé là, c'est seulement que le direct va parler, parler. Donc, c'est maintenant qu'il va vous prendre en consultation. Donc, si tu m'écoutes dans le direct si j'étais parlé, qu'il devait te consulter. Ceux qui ont commandé déjà les choses, écrivez-moi un nouveau message pour que je m'assure. Assurez-vous que j'ai mis vos choses dans, euh, dans, les, dans les paquets. Voilà. Et puis, si vous avez qui vous n'avez pas répondu, écrivez encore. Bonne journée à vous. Je vous bénis, je vous bénis. Je vous bénis. Je vous bénis. Je vous bénis. Mettez une bonne musique là, vous dansez un peu. Vous avez compris non? Euh... Bon, me mets là-bas non. Oui.